on euh, on va reprendre euh, notre session. J'espère que vous avez bien mangé. Moi, j'ai pas très bien mangé, pour l'info. Bon, c'est une blague. Euh, on va essayer d'être sérieux. Bon, vous l'aurez bien compris, euh, nous ici à Jasmine Foundation, on travaille donc, euh, sur l'engagement de la jeunesse depuis euh, maintenant plus de 4 ans, en particulier sur le projet Youth Act maintenant depuis 2 ans. 2 ans. On est partisans de se dire euh, que les jeunes sont capables, qu'ils sont engagés qu'on euh, ne on supporte pas entendre les discours euh, que, justement, euh, soi-disant, les jeunes sont éloignés de la politique ou que c'est pas fait pour eux, ou qu'ils euh, ne sont pas capables de prendre des décisions. Non, c'est l'inverse. Donc, euh, y a, hier, euh, j'étais avec Tasnim, ma directrice, et euh, elle a dit une phrase qui, moi, euh, j'aime beaucoup. Elle dit, l'idéalisme peut se faire dans le concret. Oui, je crois que c'est un peu ça qui s'est passé euh, pour Youth Act. Et euh, justement, euh, à côté de moi, j'ai deux personnes qui me tiennent euh, grand, grand, grandement à cœur, deux jeunes. Et euh, donc, d'ailleurs, je vais commencer parce que je suis une femme et que j'ai la chance de choisir ça. Et puis, vu qu'il n'y en a qu'une seule qui est à côté de moi, je vais commencer par donner la parole à Mademoiselle ou Madame henné Travelsi, évidemment. Ben bah oui, bien sûr, Thibaut. Ah oui, il y a une autre... Euh, d'ailleurs, tu m'as rappelé quelque chose. Nous vous avez vu aujourd'hui on est un panel de jeunes, pour une fois, ça fait plaisir. On a une moyenne d'âge de 30 ans. Il y a une personne un peu plus âgée, mais on veut bien t'accepter, il n'y a pas de souci. Donc Henne, tu es avec nous, c'est loul, cœur, on a presque un ami avec nous dans le projet chez Beb où je suis venu sous elle, c'est mon cœur assez simple, ش هي حكايتك وكيفش تدخلت للبروجيا ذاية وسرطو علش قعدت معانا عامل علش شنو تبدل؟ عصلي ما نسأل كل مخسي وعين به هنا هاني ب كيف هي اوكي به أوكي سعى مش نحكي لكم هكذا ضحك سعى والمدخل تينا جيني تفل معنيها نعرف وقله هاني اسمعه وفهم فقمة يان وفهمي كل بنينا واجوئي عيان قلت له متاكد ماكل بنين قال لي وينو وين كرشي وينين انا قال يا قلت له بره نمشيو دخلت نمشي تكايل فرماسيون اي والله الميكلة طلعت بنين بعد بشويه بشويه بديت نلقى ناس قاعده تحكي ناس نايق فيش يحكي يحكيو دوما وين انا مازلت ماني فهمه ولا نعرفش معناها حوكا محليه ولا نعرفش شنو معناها ديمقراطيه وبلا بلا بلا اي انهار الاولى تعدى دقيقه نهار الثاني بديت نحس في روحي ندخل في الجو بديت وبديت بديت بعدها بديت معني هاكلي فورماسيون بديوا يعملون فيهم وبديت نشوف الشباب يعني كيفيه أنا قبل لكوشي مانيش نحكي على تجربتي بش نحكي على تجربة شباب اليوم وقالي نقول يوث آكت أنا نقول هو تحدي كبير الجاسمين فوندايشن وقت اللي انتي جاسمين فونديشن تجيب 600 شاب من قلب لحوم الشعبيه من قلب لحوم المهمشة شباب كان شد لحيوط شباب معنها ما بين الزطلة والشراب شباب معناه هم وعطيه شيخته خرجته محويسة ما يهمته في الشاي ليل ونهار ونهار وليل وقت اللي الشباب هذا اليوم أنت تجيبه وتخدم عليه وتطور وتشوف انتي معنها خدم عليه ديفو ماسيا سرت عليهم كومبيتسيون سرت كامباني سنسيبليشون نشوف اين التغير والتطور اللي صار فيهم هذا ما انا اليوم نواصل ونكمل ونحن نشوف أصحاب هذوما اللي هما نفسهم اللي كانوا هكيه ولا هما اللي يدخلوا لقهاوي مش بش يقعدوا فيها ولا يدخلوا للقهاوي بشي يحفزوا ولاد حومهم بش يخرجوهم الشاي اللي هما فيه بش يطوروهم وقت اللي ولا هو قادة في حومته من اللي كان هو شد لحيوت ولا اليوم هو مثال أعلى في حومته واللي ولاد حومته يخزروا معناها اللي دير هو نحب نولي كيف ونحب نكون كيف وامان معناها يجيك انا اليوم وقت اللي نشوف في اليوم انا وليت نمثل بلديه فوشينا هذا فخر كبير ليا انا هاني اللي كنتك اللي شده بيتها ما بين الكتب ما بين قصصها كلي طفله لا تحكي لا تكلم حد اليوم وليت انا الطفلة اللي نمثل بلديه نمثل حومت نمثل وليد حومت نمثل انا وليد المناطق الشعبية اليوم اللي نحكي بسهمم هذا نجاح كبير بالنسبه ليا هذا فخر كبير معناها اليوم يرجع هذا كله التأثير وقت اليقيت اليد المناسبة اللي تقدمت لي يقيت الناس اللي تعاوني يقيت الناس جاسمين فونديشن بالرسمي أنا قدمني بشنشكرهم نشكرهم معناها ونشكر يوث اكت معناها البروجيه هذا اللي خرجني مالقوقعة علينا كنت فيها خرجني مكل غمّة ليين كنت فيها ما كنتش عايشة أنا شد بيتي ما كنتش عايشة عبارة ما يتفزت بيتي إلى اليوم وليت معناك كنشوفك الفخرة اللي يخزروا لي بها صحاب يا هناء أنت مثيلنا يا هناء أنت اللي فخورين بيك يا هني يا هني هذا اللي خليني انا أنا بشنخدم اليوم وبشين لازمني نخرجو ليتهم كي بشردهم كيفي وأحسن مني وهذا اللي لازمني نخدم عليه لكن زد اللي نحب نقوله كما أنا قلت لإطار نحب الناس كل تفهم راهو الشباب مسؤولية الجامعة راهو مسؤولية نفسه مسؤولية والديه ومسؤولية الإطار التعليمي مسؤولية الإطار العملي مسؤولية المجتمع المدني مسؤولية الدولة وقت اللي والديك يروح هو مثلاً من فورماسيان ولا روح عمل أكسيون سوسيال ميروحش يقول والدي شرب منها بليد تبعلي في هريق الفرغ رحو نحب نقول لكم النجاح ما هو مديات رحو النجاح هو وقت اللي أنت تخذل روحك وتشوف التغيير اللي فيك وقت اللي النجاح تشوف تعطي تأثيرك للناس كيف هالناس بدت منها من خلالك انت تتطور من خلالك انت تتحول هذا النجاح الاطار التربوي مسؤول كيفاه وقت اللي هو كي يدخل مش تستنيه وقت الشيء يعملها يحكي باش تخرجيك سكليو عليا انا في درس انت عجلك خذيت معناها شهريتي انت عجلك تقريت والله لا قريت ولا لقريت. مش هذا لا بالعكس انت مش تحفزه باش يجي الإطار العملي وقت اللي يجي مش تنبزوا ولا تهمسوا لا يا خويا خليني يجي احنا حتى مسكين الشبكي يجي يشكي ما راهم في النبز وينك في النبز ما تخليش يقولوا لي يا اخي تحب خدمه ما ولازمك النبز النبز انك تخدم بالعكس انا البارح عرفتي قلت لها راني باش فهمت بالعكس شجعتني قتلي اي برا انتي فخره لينا ما حليني عندي في كيبتي طفله هكي وكنت فخوره بيا وقت اللي يقولوا المجتمع المدني فيش مسؤول. بس قول وقت اللي تعملي عشرين ألف جمعية ومن يش قاد نشوف في نشادات قاد تعمل من نشوف هك في مشاريع كبيرة كي ما يثأقت قاد تعمل بليش من عليش منها الجمعية هذه عليش وقت اللي أنت جمعية هكية راهو إنك بتكون جمعية لازم, لازم تخدم على هالشباب لازم تخدم على فئة الكل مش انك بتعمل جمعية وعمل هك مو بيدرة صغيرة ولا ما نعرف شو شنو وهاني سامي تروح الجم لازم ثمة نشادات كي في لازم وقت اللي أنت تعمل تشوف ستمية نشيب راهم الحوام الشعبية ما هوش شوية راهو حاجة بالرسمي قد ما قلت جيو شويه انا اليوم نشوف التغيير خطرني انا اليوم قاعد نشوف من روحي ونشوف من اصحابي اللي دايرين بيا وقت اللي نشوفهم كيفه كانوا واليوم شو وصلوا مسؤوليه الدوله فاش مسؤوليه الدوله وقت اللي انت تلهي بدور الثقافه ودور الشباب تلهي له النشاطات اللي يدعمه هو كشيب تعطيها المسار الصحيح اللي باش يخدم عليه كشيب مش تخليها كيكه الشيب زاد فاش مسؤول مسؤول انه لازم يتعلم يسمع يتعلم يفهم يتعلم يحلل ما يتعلمش يا يا يجبد جمله يا تصدم ديريكت لا راك الشيب لازمك تتعلم تاخذ راحتك تسمع مليح تفهم مليح تركز مليح تسمع الناس الكل وتتبع الناس الكل ما تحكيش هكا في المهموتة. مش هذا الشباب اللي نحبه. اليوم راكم تشوفوا في شبابنا كان انت ما تعطيهوش الاطار راهو يمشي للتهميش نشوفوا هنا قاعدين نشوفوا مثلا الحديث اللي قاعده تسير طاوي كمؤخرا من نهب من سرقة من ونشوفوا في البؤر توات اللي قاعده تمشي لها شبابنا علاش على خاطر ما قاش الاطار المناسب اللي باش يدعموا ما الإطار المناسب واللي هكا يحتويه Merci. C'est un peu dur de parler derrière tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Je reprendrai tout à l'heure, parce qu'il faut quand même que je reprenne ma respiration, moi aussi, face à tout ce que j'ai entendu. Et, euh, et pour ça, je vais donner la parole à quelqu'un qui me tient énormément à cœur, Monzor, Dahulawi. Monzor, je vous a dit. en le café jeunesse. je suis un jeune je suis que je suis un normal c'était un très très beau événement et depuis le temps a passé on t'a rencontré dans un sondage après tu es devenu participant ensuite tu es devenu facilitateur et ensuite es devenu carrément coordinateur local sur la région de Tunis avec nous dans le projet Youth act alors si tu peux nous raconter un petit peu tout ça Merci انا منذ الدخلاوي منصق الجهوي على جهة تونس في مشروع Youth انا أنا ثم مقولة دي من بها نقول أنه أول طريق النجاح هو أنه الإنسان لازم يأمن بالشيء اللي يعمل فيه هذه من ناحية الأولى ومن ناحية الثانية أنه أعظم اكتشافه أنه الإنسان يكتشف الذاته والقدرة وعشنه قادر ينجم يعمل المشروع Youth انا أنا أو بديته من بديته بقصة غريبة باش انا شاركت في صنداج كيف كيف أي شاب تونسي شارك في صنداج صنداج هذا الفتل انتباه سؤال تحفون باش هو تعتز بحومتك اي وإلا لا سؤال ذاية هو وراه باش حاجات هذا حجم من الحاجات اللي تخليك انتي تحب تكتشف شنو راس سؤالة ذاية وشنو يعملوا بالضبط وشنو قاعدين يقوموا بالضبط وشنو المراحل يجيين بعد وشنو السؤالة ذاية فاش بشيت معا بالضبط شاركت بعد كبارتيسيبون في في الكافي جون وقتها بديت نفهم بالكدي بالكدي بدي نتعلم في برشا حاجات حسيت اللي ثم بعد في الكافي جون قابلت برشا مداحوم وقتها ملاسيين وحي هلال وقابلت جماعة ستي تحسين وقت بديت نتعرف على العباد الكل والله انا حبيت معناتها حسيت احساس تحفون على الاخ معناتها يمكن ما نكونش نحكي في كلام سوي معناها ولا ما تلاميذ رد معناها أما واحد حسب بالحق إنه لازم يعمل حاجة كاية ويتحرك. مع تهاكتشفت في روحي الحاجة تحفونا على الخ هي اللي موتيفتني وخليتني نكمل بش نوصل نكون فسيدها على جهة كباي. إنعم منعمل كباي معناه. متا ونقولها كده شو مغامرة ونتشرف بها معناه. كم أي إنسان ولا كم أي شاب تونسي يتشرف بحومته؟ لكن واحد يشرف بحومته أيوم بعد لازم يقدم حاجة لك الحومة هذه كلي مددته. ما تقالي اللي ما وصلته ولا انسان ماذا ماذا حتى الحومه يتربي وشاعره بزاد مش كان الوالدين حتى الحومه عندها ذوق تكون الحومه مزيانة. تكون حتى الـ حتى الـ على الشاب التونسي تكون اذنه واحلى معناه اللي حبيت نوصله وانا وحبيت نقوله بينت صوت في نجم نقوله في أبا حلا معناها في في مشروع نتاع الكومبيتيشن كانت عندها رونق اخر وحاجه مزيانه باش انك تخرج حومتك في أبها معتها وحاجة مزيانة باش في في معتها في دي سويبون تحسهم أنتي معتها شنو وتدخل هذاك لكن لا هذاك تحكي وغنائية اللي خرجوا هذاك تحكي على حوما تحكي على فوليان هذاك تتعب المسكين تحكي على ال الشاب اللي طموحه مطيع يمكن في يوم الأيام تقصد طموح مطيع لكن لا نجمو نواصل ونكمل وكملنا ووصلنا حتىكش لل وكملنا بعد الشركة أما في الشركة قصص ويا باش كompany كي تحكي احتكاكك مع المواطنين ومساءلتك مع المواطنين وكيفاش تحكي وكيفاش تتكلم صحيح هذاك كل تعلمته صحيح هذاك كل معناتها كان نظري لكن توا لا ولا على السعيد تطبيقي حاجة كبيره باش معناتها انك تواصل مع فلان وتتواصل مع المواطنين وتحكي وزيد تحكي وتقول له وباذن باش نبدلو كذا وباش نغيرو كذا وناقصنا كذا اي نحكي عن حاجة الناقصتني باش ننجم نبني بعد على خاطر واحد لازم ينقذ الساعه الحاجة معناتها في حداتها ومن بعد يحاول يبني يبني بالكذب بالكذب الكمانية كانت زونها نحن الحوم الكل في الكومانية معها تقريباً معها تونس الكبرى كل ما ما خرين فيها حد شيء أما ليزورتو أنا بخلت طابع عندي بيبسويق بيبسويق كان عنو طابع كبير باش كشوف الناس خدت تعرف أنت لما ببسوقي وراء كيف كيف كيف اش عملنا الكلوتيوم تاعنا في وصل البلاد والناس حافلة معها وشوفناه في دوكيموتيا قبيلة معناه ذيك يخلي طابع متع تبقى ذكر معها حلوة على الخ تبقى عندها قيمتها كيف, كيف وقت ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك خدمنا على هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من مع هناك من يكون هناك تكون يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون في التفاصيل يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون أنه جاسمين فونداسيون قبل كل شيء هي مدرسة كبيرة هو أكت هو المدرسة هو, هو المدرسة الثانية حتى ثم حاجات ما كيف تعلمهم لا في, في الليسية ولا في, في الفرق ولا في حتى بلاسة أخر بش تعلمهم في المجتمع المدني وبش تعلمهم في البروجي بش تعلمهم وقت تحتك بالناس وقت تفهم انه المجتمع المدني ما هوش معتها, معتها كونفيرانس ولا سيموي تعمل لا هو احتكاك بالناس هو انك تهبط لوتا وتتكلم مع الناس وتفهم مشاكلهم وتبدأ بحومتك قبل كل شيء je, encore une fois, je, je suis sans voix. J'avais commencé par vous dire que l'idéalisme peut se faire dans le concret. J'espère que vous avez compris pourquoi j'ai dit ça. Que ce n'est pas juste de l'utopie. Et là, de nouveau, vous êtes en train de me le confirmer. Euh, et en fait, vos paroles euh, me permettent de rebondir sur deux choses, justement. Tu l'as bien dit, dit, la société civile, mais, mais juste du coup une souris. Et jusqu'à ce si on, on veut former des citoyens actifs, mais ça ne doit pas juste être ça. Il doit y avoir une démarche, il doit y avoir une pédagogie derrière. Il faut que, justement, ça ne doit pas être une démocratie, une semi-occupationnelle. Réellement, aujourd'hui, l'espace de participation, chez Marietta, il ne fonctionne vraiment que si c'est un espace d'action. Et donc, justement, là, je vais me tourner vers, euh, vers Thibaut. Thibaut Renaudin, qui est secrétaire général de la FEV, président cofondateur de la zone d'expression prioritaire. Il vous laissera vous expliquer ce que c'est, parce que ça vient de la France, ça. <rire> et, euh, et donc, euh, pour nous, c'était très important de t'inviter, Thibaut, parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 7, 8, 9 mois qu'on est en discussion avec la FEV, qui est l'association de la fondation étudiante pour la ville. Et euh, la FEV, aujourd'hui, elle a près de 8000 engagés, on m'a dit l'année dernière. Je crois qu'hier, tu me disais qu'il y avait près de 30 000 jeunes, ou peut-être plus, peut-être que tu me corrigeras, qui sont passés, euh, en tout cas, dans euh, 160 000. Alors là, j'étais vraiment loin, quoi. 160 000 jeunes engagés qui sont passés euh, par la FEB ces dix dernières années. Et on a parlé d'un sujet, et qui a été justement retracé euh, par mes deux collègues, qui est l'engagement. Qu'est-ce que les formes d'engagement aujourd'hui Merci beaucoup pour... Euh ton introduction, et merci infiniment pour cette invitation. Euh, souvent, quand on se déplace comme ça d'un pays un peu lointain, et, et particulièrement le mien, on est pétri de, de, de prétentions diverses et variées. Et, et depuis que je suis arrivé hier, euh, c'est à chaque fois une, une grande leçon d'humilité que je ressens et que je reçois. Et les deux témoignages que, tu, que, que nous venons d'entendre de, participent à cette, à cette profonde humilité et que je suis heureux d'être là, d'abord, parce que ça, ça dénote aussi notre partenariat avec la, la Jasmine Foundation, mais au-delà de ça, cette envie d'accompagner un pays qui fait une révolution incroyable. Et, et, et pour moi, et pour beaucoup de mes concitoyens, la Tunisie est aujourd'hui un, un, véritable, un véritable modèle. Et donc c'est très enthousiasmant pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, la modeste structure dans laquelle je suis, tu l'as dit, c est, c est, bon, ça fait un peu plus de 25 ans que nous travaillons, et l'enjeu, c'est vraiment de mobiliser des jeunes dans les quartiers populaires et donc de faire du lien entre les universités et les quartiers difficiles en France. Et ils sont très nombreux. Et donc, on a différentes modalités d'intervention pour participer à réduire les inégalités sur les questions éducatives. Donc, très vite, on parraine des jeunes deux heures par semaine dans les quartiers difficiles. Ce sont des jeunes qui nous sont envoyés par l'éducation nationale et on les accompagne dans leur scolarité. On... Mobilise donc ça il y en a un peu plus de 7000 en France dans 350 quartiers un peu partout en France et également en Catalogne qui fait parler un peu d'elle en ce moment, Barcelone et puis autour de Barcelone. Deuxième dispositif c'est un dispositif de mobilisation de jeunes en service civique, ce sont des jeunes qui ont une indemnité pour leur engagement pendant 6 à 10 mois et donc on en a 700 et qu'on met en place au sein de l'éducation nationale sur des thématiques particulières, l'accompagnement à lecture pour les plus petits, la question de la parentalité, de l'ambiance scolaire pour les collèges et pour les lycées professionnels, on intervient sur la valorisation et, euh, et la lutte contre le décrochage. Et ensuite, on a un troisième dispositif où on fait vivre, donc ça j'en ai 700 en France, des jeunes en service civique, et ensuite on a un dispositif qui s'appelle les colocations à projet solidaire, où on fait vivre des jeunes, des jeunes étudiants, des apprentis, des jeunes salariés. On leur propose de vivre en colocation, donc dans un projet de, de vie collective pendant un an, deux ans, trois ans. Et chaque colocation est liée à des projets de solidarité en bas de la cage d'escalier dans le quartier. Et donc, ils viennent alimenter, renforcer euh, les projets de solidarité qui existent déjà euh, par des associations au local. Voilà. Puis après, on a tout un travail de, de plaidoyer sur les questions de lutte contre l'échec scolaire, de responsabilité sociétale des universités et également de, de reconnaissance de la jeunesse, si j'y reviendrai peut-être euh, tout à l'heure. Donc, l'engagement, il est complexe. Hein. La, la question que tu me poses, en tous les cas, ce que l'on voit... J'aurais tendance à le dire avec assez peu de connaissances de la société tunisienne, mais de ce que j'en perçois depuis hier, depuis mon arrivée, et de ce que je vois en Europe et dans un certain nombre de pays dans le monde, d'abord c'est la conclusion qu'on vit de plus en plus dans un village planétaire, donc se ressemble un peu, et y compris les bonnes pratiques, et y compris les, les mutations, et, et en particulier les mutations d'engagement. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la différence avec il y a quelques années, il y a quelques années en France, que je connais le mieux, on était dans un engagement, que l'on soit jeune, moins jeune, plus vieux, comme moi, comme tu as eu la gentillesse de le préciser, euh, un engagement qui était total. On voulait changer la société dans son ensemble. Euh, on voulait euh, gérer les structures dans lesquelles on s'engageait. On euh, ne voulait pas être reconnu dans cet engagement. C'était un engagement total, profond, etc. Aujourd'hui, on voit bien que changer la société dans son ensemble, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est complexe. Donc on veut la changer ici, là, maintenant, tout de suite, on ne veut pas s'engager durablement dans une structure, on veut passer d'une structure à une autre. On a du mal à transférer à sa parole à un tiers, quel qu'il soit. Que ce soit un responsable associatif, un responsable de, de parti politique ou autre, quelques représentants que ce soit, on a du mal à transférer sa propre parole. Et on se sent un peu éloigné de sa société globalement, et paradoxalement, on veut être plus reconnu dans son engagement. Voilà quelques-uns des critères qui sont un peu majeurs en tous les cas en France, euh, avec... Et je crois que ça, c'est un peu vrai partout. Aussi, une défiance qui, qui, qui, est, qui, est, qui est profonde. Une défiance par rapport à la sphère politique, par rapport à la sphère publique. On, on, a, on a du mal un peu à s'identifier et on est extrêmement prudent. Bien plus que ce que l'on était avant. Ce qui nécessite de faire tout le travail que, que vous faites ce, et que fait la Jasmine depuis, depuis plusieurs années. Et ce, et ce projet depuis 30 mois est pour moi tout à fait remarquable. C'est vraiment une une illustration pratique et concrète d'une démocratie exigeante. C'est de faire des citoyennes, des citoyens libres. Et de faire des jeunes, des acteurs de leur société. C'est majeur. Parce que, ce que vous faites là, je me disais, il y a un paquet d'endroits en France où ça serait sacrément utile. Euh, je peux vous le dire. Alors qu'en France, on a quand même de la prétention plein la bouche à expliquer le monde à tout le monde. Euh, bon, et eh ben là... Euh, des, amis, là sûr. des amis ou des ennemis euh, non, mais en, en tous les cas, il y, y aurait vraiment à, à, à, prendre, à prendre beaucoup de ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je suis très heureux de ce partenariat qu'on est en train de mener parce que je crois qu'on va recevoir autant que ce qu'on va donner. Et ça, c'est pas mal. Donc je vais céder la parole à Mid Coban. mid Coban est directeur exécutif de My Life, My Say et aussi, je tiens à préciser quand même, tu as 25 ans. Et à 25 ans, tu as déjà mené une campagne auprès de l'actuel maire de Londres, cest Khan si je ne dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, tu es un conseiller élu à, pour Stock-Newington. Alors je vais juste reprendre par rapport à ce que vient de dire uh, Thibaut, qui vient de parler justement de défiance vers la sphère politique. Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup parlé euh, d'engagement, mais d'engagement, on va dire, dans la vie publique, dans le débat public, dans l'associatif, la, euh, euh, ce, ces questions-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que sont les jeunes, justement, sont vraiment désintéressés par la politique? Yeah, that's fine. Good afternoon everyone. Um, just to introduce myself, my name is Mete Coban, I'm I lead an organization called My Life, My Say, which is on a mission to secure a better Brexit for young people in the UK. Um, I'm also a councillor. I believe you will be having municipal elections soon. In Tunisia, I, I'm, I represent an area of 35,000 residents in the east of London. Um, and then alongside that as well, I used to work for the mayor of London, Sadiq Khan, as heading up his youth engagement, so trying to get young people to vote for him. Um, before I start, I just want to thank Jasmine Foundation for inviting me. Uh, I must say I first met the Jasmine Foundation uh, in Hammamet over two months ago. I spent three days in Hammamet. In the first three days, I felt very frustrated because everyone was talking about youth engagement, and I was there to talk about youth engagement, but it's very traditional, and you know, nothing sort of innovative was being put forward until I met Wiem, and she told me about Jasmine Foundation, and again this morning when we saw The, uh, the, the presentation, it was great to see how much they're working with engaging young people from underrepresented communities, because there is a difference between young people being underrepresented, and there is a difference between young people of different intersectionalities, which are also even more underrepresented. So for example, women, you know, if you if live in a country like UK where you have many different ethnic minorities, if you are from a low socioeconomic background and many of those different sort of intersectionalities. So I just want to sort of congratulate Jasmine Foundation for the work they're doing in Tunisia. And usually it's the case where we teach, we ha from UK have to sort of go out to other countries and teach people about youth engagement. But I think Jasmine Foundation could do that for a lot of uh, uh, countries in Europe as well from what I've observed. Um, so I guess what I'm talking about is about whether young people are not interested in politics. I think that's a big myth. Of course, young people care about the issues that affect them. The problem is, is whether they see politics as a vehicle to address the issues that they don't care about. Those are two complete different things. If you say to a young person, "Do you care about having your dream job, or the ability to go to your, you know, your dream holiday, or to build your family?" Of course, they're going to say yes to you. And that is politics, really. Politics is not just about, you know, it's not about when you f when you say politics, people think about parliamentarians, the laws, and stuff. But actually, politics is about whether your recycling bag is getting picked up in front of your home. And it's all these different things. So, for example, I give you an example. Um, I was having a workshop once with 15 to 17-year-olds in London, and one of them identified Pokemon Go, which is a, a game that you play on your phone, um, as a technological trend. I asked him, do you care about politics? And he said, no, I don't care about politics. And I said, what's on the news about Pokemon Go at the moment? He didn't know, so someone else said, they might share your location with the government. I said, how do you feel about that? And he said, I don't want the government to know where I am. And then someone else said, actually, it's a good thing because if the government knows where I am and something bad happened to me, they can help me. And I said to him, there you go, that's politics. So I guess what I'm trying to say is, if you don't do politics, politics will do you. Ultimately, it governs your day-to-day -day life. The reason why it's perceived to believe that young people do not care about politics, is there are many reasons. As I said, it's not seen as a vehicle. Part of it is education, which is the most important thing, aspect. You know, young people are not educated about structures and processes. So for example, I'm a counselor. The average age of a counselor in the UK is 66. 66 is the average age. And whenever we, and so that just tells you that, that You know, as, as young people generally, we don't see politics as a vehicle to address the issues. And particularly given the fact that local government actually impacts your day-to-day -day life more than national government. But people don't see those differences. So, for example, I have many residents in my area who have issues around housing. They will go to the MP, to the parliamentarian. Actually, the parliamentarian can't do nothing for them. It's more me or other councillors who can do that for them. So there's a whole educational aspect. So I think that we need to increase uh, civic education and that's why the work like Jasmine Foundation uh, is really important. The second aspect is obviously distrust between politicians and young people. The problem is, is we live in an age where either politicians overpromise and under deliver, which creates that distrust. Then you have also the fact that, you know, there are scandals, so it could be corruption. And then also the third element as well, again linking back to the education, is where you have a case where people are not educated about politics and what politicians do, sometimes their expectation is here and the reality of what the politicians could deliver is here, right? So bear with me when I, tell you, when I say this, but I think that a lot of politicians can learn a lot from Donald Trump. Not because I agree with anything he says or his policies, but if you look back at it, everything he said he's gonna do before the election, he's either doing it he's attempting to do it, or if he can't do it, what does he say? I can't do it because of this, this reason. And my question is, is why can't normal, good-intentioned politicians also do the same thing? And that's what creates that mistrust. So if you promise something in an election, come out and say, look, for this reason, I can't do it no more. Otherwise, what happens is, you say, you say it before the election, And then those four years go past, you never speak it ab about it again. And then people get put off of voting. So going back to your question, of course young people do care about issues. The question is, is whether they see politics as a vehicle. Um, I'm not sure if you want me to speak about My Life, My Say at this point. or Yeah, so I, we set up an organisation called My Life, My Say in London. It's a UK national-wide organisation now, which is all about evolving relationships between young people and decision makers. I'll just briefly tell you a bit about what we do to hold decision makers to account, particularly on the issue of Brexit. Um, so we set up, after the referendum in, in 2016, we fought long and hard about how do we meaningfully impact the negotiations. Um, and it's easy to have a campaign, don't get me wrong, I think campaigns are really good, you have to increase public awareness, but the reality is how, how far does it go to actually impact policy? So what we set up is something called a parliamentary group on a better Brexit for young people, and it acts as a structured engagement platform between young people and decision makers. That way, we're able to scrutinize parliament through the Brexit process, and we could put forward our own uh, proposals during the negotiations. Now, it's not binding, but it is a parliamentary group, and we do have privileges, and we have parliamentarians who are interested in our cause, who represent it. So since then, we've gone on to work with the European Union, with the European Commission, and also with the government's department for exiting the EU, which is the Brexit department of the, of the government. Um, and since then, we've released a report with the London School of Economics on what a better Brexit looks like for young people. Now, as a result of that parliamentary process, that group that we created, just a couple of weeks ago, the government announced in the UK That they will commit to erasmus plus even if we leave the european union and that's as a result of the work that we're doing so i guess what i'm trying to say is is when we're thinking about youth engagement and you know and about advocacy we have to think about twofold approaches one is how do you engage with this, the most disengaged and the approach i think the jasmine foundation is is taking is the good one which is it's not just using traditional means of engagement so for example Firstly, I think the first step is identifying where young people go to in their social, day-to-day, -day, and digital lives. Yeah? And then how do you engage with young people on them, on those platforms? So rather than creating a space called My Life, My Say or the Jasmine Foundation and bringing them to you, it's about going to them. So that's why the cafes are really important. We also run the cafes in the United Kingdom. We had 32 in... We run it together with Starbucks. I know Starbucks doesn't exist in... Uh, in Tunisia, or maybe it does, I don't. I'm not sure. <laughs> Sorry for my ignorance. Um, but part of the reason why we do it in Starbucks is because a lot of young people go there for their social, social day lives. We also worked with, in, in the UK, in the run-up to the election in 2017, we worked with Uber, which is a cab taxi um, app, and we also worked with Tinder, which is a dating app, where you could swipe left or right. So what we've done with them is, in the run-up to the election, if you were using Tinder, you got a pop-up to say, Register to vote. And that is a platform where millions of young people use it. It's the same with Uber. If you booked a taxi, whilst you were waiting for your taxi, within that three minutes, you had a prompt to say, have you registered to vote? So I guess what I'm trying to say more overall is when you are thinking about how do we engage with disengaged young people, it's about making sure that you go to platforms that they already exist in. So you're not recreating work. So again, I used to come from a footballing background. I was a scout for Arsenal and for Southampton and football clubs have community foundations in the United Kingdom. They work with so many boys and girls from disadvantaged backgrounds. So we partner with many football clubs across the country to be able to reach those people because they are already working with young people. We don't need to take them and create an, another space for them and then the question is how do you then translate that into something meaningful which is, where, which is what the parliamentary group which I explained to, me, explained to you. Now, it doesn't have to be the same level of parliamentary group that we have, but it can be something that similarly exists in Tunis too. Thank you. I will, I will, ba I will be back for you. Uh, just, alors, justement, uh, Mitt, là, ils viennent de nous dire quelque chose, très importante qui disait, finalement, l'enjeu, c'est d'aller vers les jeunes. Et puis je veux juste recouper un petit peu avec le travail que nous on a fait, parce que quand on s'était rencontrés, l'une des choses qui m'avait marqué, c'est qu'il m'a dit Ah ben nous on organise des choses dans des cafés et on va vers les jeunes. J'ai dit oh, On fait la même chose, nous aussi, pour mobiliser les jeunes, et ben on est allé dans la rue, et puis après on a organisé des cafés jeunesse, et puis c'est à eux qu'on a donné la parole, et puis là je me suis dit Ah ouais, là ça match bien. Et du coup, justement, euh, moi je vais retourner un petit peu vers euh, Thibaut, es là quand même il faut qu'on profite de toi. Euh, donc, euh, ma question, c'est, euh, il nous a parlé, Mythe de ne pas utiliser justement des méthodes traditionnelles. Hier, on a commencé euh, à parler de quelque chose, tu m'as parlé de décloisonnement, de décloisonnement entre les frontières. Vous avez 8000 bénévoles, je crois que vous allez dans les universités. Alors, si tu peux nous parler un petit peu plus de comment ça se passe. Et puis, je vais poser une deuxième question directement pour gagner un peu de temps, parce que ça a été évoqué là par les trois personnes avec qui, euh, à, à, côté de, à mes côtés. Et notamment au Mandur, à un moment tu as dit, bah, nous on est là pour apprendre, on ne peut pas apprendre juste dans l'école, on ne peut pas juste apprendre dans la famille, on il y a d'autres endroits dans lesquels on peut apprendre. Alors la FEV euh, parle d'un concept, qui est l'éducation populaire, si tu peux nous expliquer un petit peu euh, plus, euh, voilà, qu'est-ce que c'est. L'éducation populaire, si vous avez deux jours, euh, je vais, je vais, parce que c'est un très vieux concept euh, français, c'est l'éducation du peuple par le peuple pour le peuple, c'est assez simple. Bon, et donc à la fois, ça nécessite quand même une, un apprentissage qui est un peu long. Et le premier à parler de l'éducation populaire, c'était un révolutionnaire français qui s'appelait Condorcet et qui a, qui a évoqué cette, ce, ce concept pour la, pour la première fois en, en 1789. Mais tu, tu, tu parlais de, de décloisonnement et comment est-ce qu'on arrive à, à décloisonner pour entraîner Parce que c'est ça un peu la question qui se pose. D'abord... Euh, et, et je crois que les exemples qui nous sont fournis, euh, les deux témoignages qu'on a eus tout à l'heure, le démontrent, et c'est vrai en France, et je me bats tous les jours contre ça, enfin pour ça, c'est de dire, et, et, et, et l'illustration de notre ami anglais le, le démontre également, c'est que globalement, il y a une aspiration forte des citoyens et des jeunes à s'impliquer. En France, on pense que les jeunes, ils sont individualistes, égoïstes, vissés devant leur euh, écran devant leur téléphone, leur tablette, coupés des réalités, et qui se moquent de la société dans laquelle ils vivent. Ça, c'est le... Et, non content de cette image négative, ils sortent... On a 100 000 jeunes en France qui sortent sans diplôme, tous les ans du système scolaire. C'est un peu mieux qu'il y a 5 ans, parce qu'ils étaient 150 000. On a beaucoup de mal à trouver un emploi quand on est jeune, on a beaucoup de mal à se loger, euh, on a beaucoup de mal à, à avoir un contrat dur indéterminé quand on est en France et quand on est jeune. Bref la société française ne prépare pas, enfin, ne laisse pas, alors sauf pour une élite, pour 25-30% des jeunes, ça se passe très bien, pour un ventre mou, euh, c'est difficile, et pour 25%, c'est très très compliqué. Donc on réserve quand même à notre jeunesse des lendemains qui ne sont pas toujours très roses. Et malgré ça, malgré ça, et alors je suis désolé de le dire devant euh, euh, notre compatriote euh, anglais, c'est que les jeunes français... Et ça, il n'y a pas un... Enfin, il doit y avoir trois Français qui le savent, dont moi. Euh, non, on est en train, justement, de faire une campagne là-dessus. Les jeunes Français sont les deuxièmes à s'engager le plus dans des actions d'intérêt général dans la très grande zone Europe après qui Les Islandais. Après, les Islandais. Alors, vous connaissez bien les Islandais, ils sont très forts en foot et sur le clapping, mais ils sont également très forts sur l'engagement. Euh, ils sont très forts aussi pour se protéger du froid. Mais ça, c'est une autre question. Et... Le deuxième chiffre important, c'est que les jeunes français, et ça, ça date d'il y a quelques semaines, sont, les deux, sont ceux qui, en pourcentage, donnent le plus en termes d'argent. 2,6% des revenus des moins de 25 ans va dans le don. Alors que les plus de 60 ans, qui en France sont quand même les plus riches, ils donnent 2,4%. Et les autres beaucoup moins. Donc on a globalement une jeunesse qui s'engage beaucoup, qui s'implique beaucoup, mais elle s'implique, comme je le disais tout à l'heure, différemment, donc ça passe des fois sous les radars, et elle donne beaucoup, y compris la chose qu'elle a le moins, c'est-à-dire de l'argent. Et ça, je crois, moi je suis prêt à faire le pari, que partout sur cette planète, c'est vrai, je pense que partout sur cette planète, on a des jeunes, on a une majorité de jeunes qui ont, qui ont envie de s'impliquer, de s'engager, et donc on a, nous, structures, en France, comme on les qualifie d'éducation populaire, parce qu'on a un agrément, en France on est beaucoup codifié comme ça, on a beaucoup d'agréments, et on a, la FEV a un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, ce qui permet de, de bénéficier de financements, entre autres, mais nos, nos mouvements, et c'est vrai pour la FEV, c'est vrai comme la Jasmine, c'est vrai comme ton association, on a une, une impérieuse nécessité à s'adapter à la fois à cette aspiration extraordinaire à l'engagement, mais surtout sous des formes différentes. Et donc notre job, et moi mon job, qui suis euh, un peu plus vieux, c'est de participer à passer les, les clés du camion à cette jeunesse-là. C'est de faire en sorte qu'elle soit en capacité, elle ait les moyens de participer avec moi à changer la société. C'est ça le job, c'est ça le mien, c'est mon job. Ce que n'a pas fait la génération qui est au-dessus de la mienne, qui a 55, 60, 65 ans. En plus, en France, on a eu une révolution qui s'appelait la révolution de 1968 où on a voulu tout changer, tout casser. Et ça a beaucoup changé de choses. Mais cette génération qui a fait la révolution en 68, elle a pris, elle est allée chercher les clés du pouvoir. Partiellement, elle les a eues. Et puis surtout, après, elle les a gardées. Euh, et ma génération, ben, on ne les a pas tellement eu. Donc on se bat aujourd'hui pour les avoir, mais on ne les a pas tellement eu. Donc il est évident qu'il ne faut pas reproduire ça pour les générations futures. Et donc il faut qu'on soit en capacité... Et ce n'est pas facile à faire, mais à donner un peu les clés du camion ou totalement. Et, et c'est une vraie révolution euh, en termes de structure, de, de, de constitution, d'association, de rapport à l'engagement, de rapport au, euh, à, à autrui et de rapport aux jeunes, forcément, parce qu'il y a un autre élément euh, qu'il faut prendre en considération. Et, et c'est pour ça que je, je vais peut-être en dire deux mots avant que tu me poses la question. C'est un observatoire qu'on est en train de, de créer. Voilà, ça sera fait. Euh, ça s'appelle l'observatoire de l'engagement des jeunes. Je vais créer, là, on va créer, au mois de mai prochain, avec un gros institut de sondage français qui s'appelle le CSA, un observatoire de l'engagement des jeunes pour mesurer scientifiquement, tous les ans, l'engagement des jeunes dans la population française pour casser tout ce que je vous ai raconté depuis le début, des, des faux semblants et des idées reçues que euh, la, la génération qui a les clés du pouvoir et les citoyens lambda ont de, des jeunes. C sachant que cette image négative, les jeunes l'ont aussi d'eux-mêmes. C'est ça qui est terrifiant. Est qu ils ont aussi, ils pensent que en dehors d'eux, bah, les jeunes ne s'engagent pas, ils sont individualistes, égoïstes, etc. Bon. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Et donc, ce, qui, ce, qui, ce sur quoi il faut également être attentif, et je finirai là-dessus, c'est le fait qu'on euh, vit la troisième révolution de l'humanité. Un sociologue français qui le décrit très bien, qui s'appelle Michel Serres, et qui est très très vieux, lui, pour le coup, hein, puisqu'il a 90 ans, mais il, il, il analyse ça en disant il y a d'abord euh, la première révolution c'est la révolution de l'écriture ensuite c'est la révolution de l'imprimerie et maintenant c'est la révolution du numérique le numérique qui change complètement toute la société et la génération des moins de 25, des moins de 30 elle a complètement intégré cette révolution numérique ce que moi je n'ai pas intégré ou que partiellement et que les plus vieilles générations n'ont pas intégré et donc si on n'est pas attentif à... à, à à créer beaucoup plus de liens entre ces générations-là euh, va se creuser un fossé qui peut être inquiétant. En plus d'en avoir une mauvaise, une fausse image de l'engagement des jeunes, on, la génération euh, la plus ancienne va être complètement déconnectée de cette génération qui arrive et qui a totalement intégré les codes d'une société numérique. Et ça, ça bouleverse tout dans notre société, de l'éducation à la santé, au travail, au tourisme, au déplacement. Enfin, ça, dé, ça, ça bouleverse absolument tout. Et donc il y a nécessité à retisser un lien fort, mais il faut regarder, enfin c'est pas mais, et il faut regarder la, cette jeunesse dans sa diversité, dans sa volonté d'agir, de changer les choses et de les changer différemment. Tu m'aides beaucoup parce que en fait, tu m'as fait une bonne transition, parce que euh, il nous, tu nous as parlé justement de, de ce numérique que les jeunes euh, maîtrisent, et je voulais passer à toi, enfin mythe, tu te définis justement comme... Euh, Pionnier, comment ça se dit en anglais Pionnier, en tout cas en français, dans le, la digital démocratie. Et du coup, j'ai une question c'est quelles sont aujourd'hui les méthodes d'engagement au niveau digital, et comment toi tu as pu procéder Voilà. So, on, the, on, on the case of digital democracy and how we can engage with young citizens, not just at the raising awareness level, but also policy level. So when I worked for the mayor of London, Sadiq Khan. We created a platform called hashtag# DareToDream, which was a crowdsourcing platform to be able to crowdsource the views of young Londoners. Because in London, just to give you a bit of set the context, the average age of a property buyer is 39. The average first-time buyer spends 420,000 pounds sterling for a new property. And the average first-time buyer also needs around 100,000 pounds in deposit. And lastly, more than 60% of Londoners at the moment who are renting spend more than half their income just on rent. So the big issue for young Londoners is housing. So what we've done with Sadiq Khan is when we created the Data Dream platform, some Londoners, young Londoners, had some views. And one suggested, actually, that we should Work out the average income per municipal per local town and cap the rent at a third of the income. So as a result of that one tweet, it's now the mayor of London's official policy to carry out London living rent homes in London. So on any new built London living rent purposefully built property, the the rent is capped at a third of the average income, which is amazing. So that, that's one way to engage with, with young, young people using digital democracy. Um, the other way in which you know, like I use my position as a counselor to be able to engage with, with young people is, we recognize in, in my area, and I, I'm assuming it's the same in Tunis too, there is a high uh, unemployment rate among young people. But also, even if they are employed, They are at very entry level jobs. So they are not sort of managerial level jobs or there is no path to managerial level jobs. So one of the things that we set up locally is we set up a local economic development board. And what it does, it's a bit of like the social innovation hub which was spoke at the first panel. We brought together the mayor and the key decision makers locally. Then we brought together industry leaders and young people themselves. And what that local economic development board does gathers data in terms of identifying what type of jobs do we currently have in our area. It looks at where we are likely to be 10, 15 years time. So for example, we know in in, in the case of the UK, there is a massive decline of the retail sector. Because digital means, for example in banking, a lot of banks are shutting in, in, in London because most, more people are just using online now. So by being able to identify all of these key sort of uh, Um, aspects of what's likely to happen in the next 10-15 years time, what we've been able to do is we've been able to link together the, the education department and the business department and the strategic pl planning department. So for example, when the kids are going to school, they're not just t studying so much and then they come out with anything that is not relevant to the world of work. They're being educated and they're being giv given the right skills so when they come out 10-15 years later, The business world is telling us they need, for example, more coding skills. So that's what we are getting them ready for. So that's another way in which you can engage young people. But I think you need young people in politics to be able to raise the awareness. I, I worked for when I worked for Sadiq Khan, I I mean I don't say this often, but you know, not everyone in his team, for example, would have young people as priority. But if you have someone there who's constantly speaking about it, then the politician themselves is likely to be more open to listening so ultimately you know I don't think you have to be a politician to be interested in politics I think you should know your rights more generally and hold people to account but ultimately if there are people in this room who are considering to, to you know go into politics uh, don't hold yourself back because we do need people like you to raise awareness about the issues that we actually care about. Merci, merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la parole à la salle, puisque nous, on est dans les temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions, et de profiter du fait qu'on est Henne, Mwandor, Thibault, et Mith avec nous. Salam alaikum, Neskul. Jussele Sfersi, de l'ordre de l'ingénieur de Bizerte. Henne a dit خطر انا حسيتها نشطه في المجتمع المدني و هنا قالت المجتمع المدني عنده دور كي يبدأ المجتمع المدني كيديب بار دي جون ايش يعملوا ما عمل و ou uh, les questions suivantes uh, pour uh, MEET. So, my life may say. Uh, how your life is going now? And uh, did they listen to what you say in your municipality? And have you something to say in your municipality? How did you manage to integrate the big scale under your mind? This is uh, my dilemma and, uh, <laughs> just now. Thank you. Okay. In, English. in English? So, uh, how your life is going now? D have you uh, any regrets about uh, participating in municipality? Did they listen to what you say in your municipality? And have you something to say to them? How did you manage to integrate the big scale of your uh, population under your mind? Uh, S'il y a d'autres mm. questions d'abord, avant de vous redonner la parole. Si, si vous voulez noter, not une question. Bonjour, okay. uh, Slema. My question is addressed to Matt. I'm one of the facilitators in Jasmine Foundation, Youth Act Project. I vous donner uh, give you some facts about the, engagement, uh, the youth engagement here in Tunisia. About so the population are, in, are between the age of 20 and 35. About, three, uh, about 60% percent of them are under the age of 35. The so participation of youth in Tunisia is under 6% of the youth are engaged in one of the sort of engagement party, like political parties, NGO, or syndicate. Okay you talk about digitalizing uh, the democracy and participatory in democracy are based on digital digital here in tunisia the country is tunisia is leading the world of the youth are engaging in social media and on web and the government are not for example The, the municipalities, the number of municipalities, the percentage of municipalities that have a website or platform are 20 percent. How we can deal with it? How we can uh, deal with the fact that the government is not leading the platform or the situation and the, the population that leading in the social media or the website. شكراً أنا فتح الخميري على المعطون سلسلة استراتيجية وجيت مرفوق بخبير اللي هو موديل سابق اللي هو ذي في العوامية في مداولات هذه الندوة صار متاخرين على سبب شديد سأمر مباشرةً إلى ما توصلتم إليه على الأقل في في المداخلات فهمت أن هناك حديث حول دور الشباب ومساهمته في العمل البلدي والعمل الجمعياتي إذن نحن في المعهد التونسي لدراسات استراتيجية قمنا بتخصيص قسم كامل داخل المعهد خاص بالشباب والمرأة هذا القسم قام بالعدد من الدراسات حول وضعيات خاصة للشباب تمثلت في الهجرة السرية وفي مسألة المخدرات والقطاع المدرس وغيرهم هذا يدفعنا أن نروج قد نقدم صورة سلبية نسبيا على الشباب فقمنا بانتهاج برنامج ثاني وهو اختيار 100 شاب قيادي من شباب التونسة من خلال تجارب متنوعة ومختلفة سواء النجاح في العمال ولا في الدراسة ولا في التجارب أو في أي سلوك سياسي ولا اجتماعي ولا معناه يرى هذا الشاب نفسه اذا قد حقق مستوى معين من النجاحات سمينا ميسون ليدور جون وأنا أعتقد من خلال الجمعية والدعوة الكريمه أن أعتقد أنها أنتم مشكورين جداً على إشراكنا في أعمال هذه الندوة لذلك أولاً لأنه مهم أن يكون المجتمع المدني في قلب كل اللقاشات وأيضاً اختياركم لتوقيت تعتقد أنه فيه رمزية كبيرة جدا نحن قبل تحديد او قبل فترة التي حددت فيها الانتخابات البلدية وأيضاً مجلس النواب يعمل على مجالة الانتخابات نعتقد أنها رمزياً تشبه وضعيتها الدستور وهي مسألة هامة جداً مع التوقيت اللي تم اختياره هنا بالنسبة لكم أتقدم تنقيد مناسب ومتميز يدل على جدية وعلى ذكاء وأنا أدعو هذه الجمعية والجمعيات القريبة منها إلى ترشيح شبان اذا لنغير صورة معناها سائدة على الشباب التونسي من شباب مقبل على المخدرات على الحرقة على العنف على القتال المدرسي إلى شباب ناجح وقادر على الخلق والإبداع نحن نحتاج مئة شاب بين إناث وبين ذكور مستويات معناها مختلفة ودراسية أيضا مختلفة. إذن شكرا لكم واعتذر مجددا على وصولنا. على حضرنا مداخلات على الحكم المركزي ولا مركزية ولا المعورية وحضرنا أيضا تجربة كنا نريد أن نتابعها. شكرا. مزالتها؟ آه في بالي وفاتن. ولا لا. في بالي صلّى الله مخرين إحنا. في الأخير. Je comme comme de pour ne pas perdre trop de temps, c'est encore deux questions et après on va faire la série de réponses directement. une ou questions. questions de de de la de de 2011 à 2017. الحقيقة أنا بيش نمشي مباشرة بأكثر تحديد اللي حلقة النقاش هذه رقم ثلاثة تحمل عنوان تشريك الشباب في الحوكم المحلية أنتم ملقبلي كتدخولة متحكم الكل الكلهم ركزة على أساس مشارك الشباب في الحياة السياسية أولا احنا نحب نتحاثه أكثر على الجانب المضبوط هو الحوكمة المحلية يزمكم تعرفوا اللي الموضوع هذا مش كيف معناته الوضعية امتعة وضعية معناتها امتعة دول دول أخرى خاصة دول أوروبية ولا دول أميركية التجربة ذي انطلقت تقريبا معناتها في أواخر بداية تسعينيات وآخر ثمانينيات من القرن الماضي بينما بالنسبة لتونس اليوم معناتها مازلنا ننتظر قانون الجماعات المحلية اللي من خلالها بشيق التركيز بشكل قانوني ورسمي لموضوع الحوكمة المحلية. لذلك الشباب الذين نتحدثوا معه فما الفترة السابقة اللي هو completely absent على الحياة البلدية بشكل عام واللي أكثر من البلدية هي اللي لعبت دور كبير برشة في الإنغلاق على نفسها ومعطاتش حتى فرصة للمواطن وخاصة للشباب بش يكون معناته فاعل احنا اليوم ماناش نتخلموا معناته في الماضي في السابق قاعدين نتحدثوا على المستقبل المسبق المستقبل اللي ملطوى معناتها الطوى المدخل اللي قبل قال معناتها البلديات أغلب البلديات ما عندياش موقع ويب سيبري معناتها قد يكون هذا قبل ثلاثة ولا أربعة سنوات لكن معناتها في المئتين اللي كانت لمون متاحة تمشي بالكداع فما أكثر مثول وثيئ متاع البلديات عندها مواقع ويب لكن الاشكال متاعه وفيد أنه مصار ما المحلية ما هو ش معناتها ثابت الرئاسة البلدية وإلا الكاتب العام من البلدية من حقه أنه يخبي المعلومة أور هذية معناتها ما عادش ممكن تواب بفعل معناتها دستور وكذلك القوانين اللي هبطة بعد التطبق معناتها الجانب هذين أنا باعتبار اللي الضائف متاعك مكبيري كيقول أنا معناتها مجنارسون اللي تقريبا في دائرة متاعها أقل شوية معناتها من الخمسين وانا ما خلطش على التجربة الحاكم المحلية ما هو وحده بل انو جزء كبير برشة معناتها من احنا دانسو صنص معناتها مشيين احنا نقولوا جوست يا شباب الباب محلول ايجاوا معنات البلديات مفتوحة هي البلديات ليك كمنتوما والسيستيم ذاهم بتاع امريك ماي نجم يعملو كان هما دانق نجاح الحاكمة المحلية مرتبط بالنشاط وبالدور اللي ممكن معناتها تقبوه معناتها مساقفة لهنا السؤال متاع للجمعية اسك الجمعية عندها بروغرام لترسيخ هذه النقطة فقط حتى تكون المسألة معناتها امتع النفاد إلى المعلومة وكل المعطيات معناتها شيء ابار معناتها النص القانوني موجود يولي معناتها جزء من الحياة اليومية للموت وشكرا L'accès à l'information, après les lois qui ont, défini et ont euh, déterminé les, les différentes procédures d'aller aux différentes euh, données, est-ce que est, ce sont des questions théoriques ou bien des méthodologies que cette euh, fondation doit euh, faire des efforts pour qu'elle soit euh, une procédure euh, pour, à la portée de tout le monde. Je vais répondre tout de suite euh, directement moi, pour cette question, nous en tout cas. Euh, rien que ce matin, je, je sais, vous étiez avec nous ce matin, On a eu l'occasion d'en discuter justement avec l'association El Sala. Mais nous, oui, tout à fait. Enfin, L'un de nos objectifs, c'est de faire un plaidoyer dans ce sens. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Euh, L'une des, des activités ou des actions qu'on a menées, par exemple, sont, euh, on a réalisé des cartes d'évaluation des performances avec euh, quatre municipalités qui sont celles de, en tout cas sur le projet sur lequel moi je travaillais, Sidir Sin, Mornagi, Tavam et El et un autre collègue a également travaillé sur euh, la municipalité de la Marsa. Alors c'est vrai, on a une réticence avec les municipalités euh, quand on leur demande l'information, mais finalement, justement, en parlant de notre droit, en parlant qu'aujourd'hui, c'est instauré dans la Constitution, on arrive à obtenir. Mais on est totalement d'accord que, Arbi vient de le rappeler, quand on a 20% seulement des municipalités qui donnent accès à l'information, il faut qu'on pousse pour. Et euh, du coup, oui, il faudrait qu'on fasse un plaidoyer dans le sens, et c'est ce que nous faisons en travaillant directement sur le terrain avec les municipalités. Voilà, ça, ça serait une première réponse. Alors, pour euh, répondre au. D'accord. OK, très bien. Donc je vais donner la parole à Myth pour répondre aux questions des Yeah, just want to start off first with with your your question about the um how to sort of uh, manage digital democracy in an age where a lot of young people are using social media and you know where the government doesn't want to or sort of engage in those levels. I think the point about digital democracy is digital d digital democracy should help support digital means should support democracy. So I don't think we should heavily go all the uh, digital because I think you won't reach the most hard to reach. And if you have everything online, that's assuming that everyone wants to engage on social media, which that's not the case. Otherwise what you have is you won't have a representative sample of the population. It will only be people who have the means to, to be able to, to access those things. I think what government can do, is part of the work we are doing in the UK, is we are part of the, so my life might say, we are part of the, the government's National Democracy Council, and it specifically looks at digitization of democracy. Um, and what you can do, for example, is you can use digital means to improve accessibility for citizens to be able to engage with democracy. So for example, being able to register to vote, being able to do that online, to be able to check if you're registered to vote online. So I think that's where digital means can be Supportful and very helpful. Um, going back to the question about myself and my journey in as a local councillor, um, I guess I'm finding it. <laughs> I am enjoying it. I've been doing it for three and a half years. It feels like I've been doing it for ten years. <laughs> partly because it is a very um, stressful uh, sort of job as it is. But I think the most encouraging aspect of being a councillor is, is, you know, everyone can change. We can talk about changing policies that affect people, but I think for me, one of the best enjoyments that I get out of it is when you can help, say, for example, one family, and you see the the you know the change that you can make today their, to their life and how that make how the you know the the excitement that they, that gives you. And I think that's what drives me and gives me the passion to be able to go through all of the difficult barriers that I face. Because the reality is, as a young politician, people will always perceive you to have less knowledge and less experience. And you'll always be patronized. You have to accept that when you're going into it. But the challenge for you is, and what, what you need to do is, is you need to be able to come o overcome that. And you know, the reality is, is you have to probably work two, three times harder than any other counselor to be able to prove that you are not just there to tick a box and for people to say, oh look, we have a young counselor. Um There are difficulties that come with it. Your life becomes very public Especially, you know, I'm not sure how, what the case is in, in Tunis, but in, in London or in the UK, when you are a politician, your life is very public, and everything you do, every tweet or anything you put out, is, um, is public and leaves you open to, to damage. But I'll leave it as that, and I just want to come back to one last point, because I know it's my last time I'll probably speak about local government. Um, I think it's so important that when t Tunisia is putting together their local government offer, that they really invest into it. And when I mean invest into it as well, when you have your local council polit politicians, I hope that they do, for example, get paid as a job, because those little things make a massive difference in two ways. One is if you don't pay your local councillor a wage, then what happens is that puts a barrier on so many people entering into politics. Because if you're a, a single single working mum, or if you're a young person who have to think about your day-to-day -day living, You haven't got the time to be a politician, so they need to be able to pay you to be able to actually do something meaningful when you're a local, when you're a local, when you're in local government. Um, the other reason why is because if you don't get paid as well, it also encourages corruption, and you see that across the Commonwealth where I've done a lot of work, there are a lot of councillors or people in local government who have been open to corruption because they don't get paid, and you know they may for ex they may for example close an eye or you know get support one way for one planning application or whatever it is. Local government is so, so, so important. It is where you see the most difference in your life. It's in the interest of the state too. If you're cleaning up the streets, for example, people are more likely to pay their tax. Because as a citizen, if I'm paying tax, I want to see that my money's value is going somewhere. If I'm paying tax and people are saying to me, oh, we're using it for cleaning streets hospitals, but I see my streets are dirty all the time, my hospitals ain't good service, then you'll be more likely to open, Open to sort of avoid paying tax as well, so it's in the interest of both sides, both citizens' side and also politician's side. So I hope all of you here, and more generally, that you raise awareness and you advocate for more and more devolved powers to local government, because ultimately, people in your area will know how to use the resources best than people in central government. <laughs> يدي قلت له مشان عم لي عم هذا القرف كيف بها للشباب الشباب ما بخصوص سطح الطريق انا لازم تدخل بطريقه اخرى قلت له انت مو اللي كيف بتدخل هي تحكي تحكيكه معناه هنا وين الميكله ويننا انا لكن هي قوتها ماشي كيكه زعما الشباب الاخرين كي جاو جاو ما جاوش بالميكله بالعكس جاو بك الاطار اللي هي حطته بكل ال... شوف كيفيه عامتك اللي كافي كيف كيفيه عملت لي سونداج كيفيه خرجت للشباب هي خرجت للشباب هذا باش اجلبها انا ما حضرتش عليهم لي سونداج ولا كافي جينوس هذيك علاش لكن هنا اللي نحب نقوله لك راه زاد انت وقت اللي قلت لي كيف كيفاه يجيب شباب هو وهو اصلا ماهوش انا هوني كي نعرف كيفان اطرش هذاك نعرف كيفان خرج منه اللي من ديك. هو الخط ما يعرفش شنو لكن انت اللي باش منه وقت اللي انت تخرجوا منه تخليه هو يكون قدوه لغيره وقت اللي يراه غيره يولي هو يحب يكون كيفه هوني هذه قوتك انت كمجتمع مدني ماهيش قوه الماكله ولا قوه الفلوس ولا قوه لا هذه قوتك انت كيفي انت برنامجك كيفاه تكتبه كيفاه تخرجوا له كيفاه الشاب تجيبه كيفاه تطرو Juste euh, n'habna je n'ai rien à dire qu'il m'a le monde d'un khattar. Justement, sur euh, la, la démocratie digitale, l'utilisation des réseaux sociaux dans les jeunes. Ou en Tim Bekri, je disais que euh, j'insiste sur la campagne. Donc euh, justement, vous avez aimé la campagne ou la compétition. Vous avez beaucoup produit de choses dans ce sens-là. Je voulais ajouter quelque chose, je ne sais pas, je ne sais pas, je voulais dire الاستعمال اللي متعلق بالسبورغ وال وال والبخدوي أرتستيك اللي يساهو في ال في الكومبيس كان تأثيرهم كبير باشا على الكومباني. الكومباني استعملنا فيها حاجات جديدة. معتها معتها ديزيديش دوت. كمان مثلاً إجس ample موب. ثو انت تقف كي في وسط متا سوق كيما سوق باب الفله معناها اللي يعرف سوق باب الفله تاقف فهمتني وحاجه فيت فيها تسير هكايا معناتها كل لاكسيون نذكر معناتها كيفش معناتها صارت الحكايه ضحكني برشا انا اما الجو اللي فيها والطابع اللي فيها تنجم وقت تدخل تدخل القلوب القلوب لي نعود نجعلها بنتها باش نقول لها ليه تنجم تدخل لقلوب الليجون بالطريقة هذيك معتها نحا تقول جون كلنا كيف كيف كيف بعضنا معناه نجم ونفهموا بعضنا الكومباني يخليك تقرب اكثر معتها من الليجون وتفهم عقلية الليجون معتها كده نحا دونيها بيب سويقة ودونيها بيب سعدون بيب جديد محمدية فوشيانة دونيها معتها تونس بن عروس من نوبة اريانا دونيها معتها البلايس الكل معناها تنجم الناس. تفهم الناس تفهم, تفهم إنسان ذكي في شيء خمّم، تفهم ال ما شنو يحب، شنو ينقسه في حومته، شنو الحاجة اللي تخليه بعيد ما يشاركش بالنسبة للشباب بتباع، شنو اللي يخليه حاجة بعيدة، شنو اللي ينجم يذيف معناها تحمسه تحاول تحفزه، خذ أي شاب عنده موهبة وعنده قدرات لكنها في شكل كمون تحاول بال بال بال ما تا بال بالأسلوب معتها يكون مزيان، الحمد لله نحنا خدنا الشيء مالت ما كنا منه نظاية معتك كليفو في فيليفو ما سيوانتيماتيك، خذيه أكلها معتك كمنقولةها معتك في في الكومباني، كيفش معتها تأثر على الناس، تأثر عليهم فوسيتيف في بيتبعه مش تأثر عليهم نكاتي، تأثر عليهم فوسيتيف في في الشيء اللي معته اللي نجم يحاول إنه يغير ويقدم القدام ويحفز الشباب إنهم ييشاكلوا يزيدوا يشاكلوا ويزيدوا يقدموا أكثر معنى. Thibault, peut-être un mot de conclusion sur tout ce qui vient d'être dit Je te remercie, c'est pas simple, un hein, mot de conclusion. Euh, non, moi, je, je crois que le, on est en train de réinventer quelque chose collectivement. Je crois que ce qui est dit en Angleterre, ce qui est dit euh, ici en Tunisie et ce que nous faisons en France, on, je crois qu'il faut, il faut vraiment avoir cette image de, de quelque chose de très collectif. Et, et, et si on vit sur, un, sur une planète... Euh, sur une planète qui est finalement un village, il faut qu'on arrive, et c'est tout l'intérêt de ce type de conférence, qui, avec des regards euh, issus aussi d'ailleurs, c'est qu'on puisse euh, avancer le plus possible ensemble et s'enrichir euh, euh, à la fois de ces différences et surtout de ces similitudes. Euh, parce qu'on a vraiment là eu égard à cette révolution numérique et à cette, cette immense soif euh, d'une démocratie nouvelle, renouvelée, on a vraiment à apprendre les uns des autres et à co-construire ensemble. Euh, C'est pour ça que moi, je me définis souvent comme un Européen convaincu, non pas dans une Europe, euh, dans un espace fermé sur lui-même, mais bien un espace ouvert au monde. Déjà, faire en sorte que les pays européens fonctionnent plus ensemble et, et surtout plus avec les autres et plus avec le monde. Et je pense que là, on, on est, et je crois que la Tunisie en est vraiment l'illustration, euh, le témoignage d'une société mondiale qui bouge. Elle bouge avec ses jeunes, et elle bouge avec cette exigence d'honnêteté, de, euh, de sincérité, de transversalité et d'égalité à la fois des droits et des dignités. J'ai vraiment bien fait de te demander de faire la conclusion. Merci. Euh, merci à chacun d'entre vous réellement d'avoir été parmi nous. Merci à Henne, merci Mith, merci Mondor, merci Thibault. Donc je vais juste faire une petite transition avec la suite. Le prochain panel qu'on va appeler euh, directement, tu nous disais, et tu n'as pas arrêté de le dire, c'est à l'échelle locale que de, ça se doit se jouer. Aujourd'hui en Tunisie, on est dans un processus qui est la décentralisation, qui est extrêmement important. Et justement, on parlait d'élus local, où est-ce qu'on en est Est-ce qu'aujourd'hui, le prochain panel va être modéré par monsieur Hatem Kahloun, qui était avec nous euh, tout à l'heure, et enseignant-chercheur en urbanisme et euh, expert en gestion urbaine, je dirais. Et je le laisserai présenter euh, ses intervenants directement. Donc, euh, le prochain panel sera justement sur la décentralisation et tel vecteur de développement local. Voilà.